Deuxième de deux, la voix et l'état d'esprit. Mais c'est quoi au juste l'état d'esprit Pour nous, l'état d'esprit, c'est un ensemble d'éléments, une bonne douzaine ou peut-être même plus. La fameuse phrase qui suit la résume pour nous, ce que je crois, ce que je pense, ce que je sens, ce que je ressens, passeront tous dans mon message et dans ma voix. Nos inspirations, les étincelles qui nous allument, qui allument nos passions, nos désirs, nos envies, L'amour qu'on possède ou celui qui nous manque cruellement. Notre amour des pensées profondes et des détails, ou pas. Notre façon de voir les humains qui font partie de la nature, ou qui sont tout à fait à côté. Nos soifs d'apprendre, d'être reconnus, et toute autre sorte de soif. L'importance qu'on accorde aux droits de chacun. Les enfants, les humains, les animaux, la nature, et tout ce que je peux oublier. Avoir une dent contre quelqu'un ou quelque chose. Des parcelles d'espoir. Les nerfs en boule, un gros caillou dans nos chaussures, comme dans notre tête. Des éléments qui influencent notre état d'esprit. Il y en a beaucoup. Et il y a aussi toutes nos intentions. Pourquoi on s'en va parler avec les gens? Est-ce qu'on veut les impressionner, aller chercher de la reconnaissance, avoir du succès? Est-ce qu'on veut partager, allumer des passions, encourager les gens, les divertir, leur venir en aide, discuter des points de vue, des intentions et des intentions secondaires, on en a beaucoup et ça contribue à notre état d'esprit. Tout ça influence vraiment beaucoup notre voix, notre sonorité, nos intentions. Donc tout ça influence vraiment beaucoup l'intérêt des autres, leur goût de nous écouter longtemps et profondément, de façon à ce que nous puissions atteindre nos objectifs, transmettre nos messages et éviter ce que j'appelle le grand gaspillage. La conclusion de cette deuxième capsule sur l'état d'esprit c'est que l'état d'esprit, c'est vraiment le début de tout, peu importe de quelle culture on vient. À une prochaine capsule. À bientôt.